Très bien, merci. Nous allons maintenant revenir à votre problème. Montrez-moi exactement où vous avez mal. J'ai une douleur ici. Est-ce que la douleur est localisée ou est-ce qu'elle va vers d'autres parties du corps Non, elle est localisée. Est-ce que ça vous fait très mal Oui, je souffre beaucoup. Sur cette partie grecque, montrez-moi où est votre douleur. 0 signifie pas de douleur et 10 c'est le maximum. Hmm. voilà, tenez. 6 sur 10, c'est quoi La douleur est importante. Écrivez votre douleur. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que ça brûle Est-ce que ça serre Est-ce que ça tord Est-ce que ça tire C'est comme un couteau. Votre douleur, est-ce qu'elle est permanente, tout le temps, ou intermittente, de temps en temps C'est plutôt intermittente. La douleur et est surtout forte le matin. Vous avez mal depuis quand depuis hier, après le déjeuner. Qu'est-ce qui calme la douleur Elle est moins intense quand je prends du baracetomol. Et qu'est-ce qui augmente la douleur Il y a un docteur. Est-ce que c'est la première fois que vous avez ce symptôme Oui. Est-ce que vous avez consulté pour ce problème avant aujourd'hui Non, vous êtes le premier docteur que je vois pour ça. Avec cette douleur, est-ce que vous avez d'autres symptômes comme de la chave mmh. des vomissements Il y a seulement des nausées. D'accord maintenant si vous voulez bien, nous allons résumer.